Inéluctablement, nous nous retrouvons enfin pour cette finale du deuxième tournoi Master Cadre 47-2 se déroulant à Nice, avec une affiche qui oppose Frank Zaner à Johan Petit en ce dimanche 12 janvier 2020. L'attente fut longue, j'en conviens, mais cela n'était pas en vain, car pour cette finale, nous avons la chance d'avoir l'un des acteurs pour commenter avec moi cette partie. Cela me permet de lancer un projet que j'avais en tête depuis longtemps, donc sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans la tête master et pour cette première qui je l'espère lancera une multitude d'émissions nous avons avec nous yohann petit yohann petit bonsoir bonsoir philippe bonsoir donc yohann petit enfant de la scène maritime né à rouen fidèle licencié du billard club de Wassel qui découvre cette discipline à l'âge de 15 ans aujourd'hui détenteur de pas moins de 5 titres avec un champion de france au cadre 71-2 en 2012 Champion de France en cadre 47-2 en 2013, champion de France cadre 47-1 en 2016, deux titres de champion de France par équipe en 2010 et 2014, médaillé de bronze, championnat d'Europe à la bande en mai 2019, ça ne s'arrête jamais, et recordman du monde de la série et de la moyenne particulière en championnat du monde à la bande à Saint-Brévin-les-Pins en 2014. Quel palmarès, Johan oui, alors c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de championnats, beaucoup de disciplines aussi, beaucoup de modes de jeu dans notre dans notre beau jeu qui est le, le billard Caramble, le billard français. Euh, et c'est vrai que bah, j'ai euh, euh, cinq titres au total euh, donc, euh, au niveau de, des championnats de France. Mais euh, voilà, il euh, y a des joueurs qui ont, qui ont des palmarès beaucoup plus élogieux que, que moi encore. Ton parcours est malgré tout euh, incontesté et tous les joueurs des circuits nationaux et internationaux seront unanimes euh, sur le joueur de talent que tu sais être. Et nous soulignerons également ton humilité euh, qui nous fait comprendre l'homme exceptionnel que tu peux être. Aujourd'hui, en tout cas pour ce lancement et pour cette première émission dans la tête d'un master, bah déjà tout d'abord merci, merci euh, d'avoir répondu aussi euh, spontanément à mon appel pour que tous ensemble nous puissions profiter de ton autocritique c'est une première euh, donc nous verrons bien où cela nous mènera mais je suis sûr que cela va soulever euh, comment dire, une, un caractère très intéressant euh, à cette situation c'est une première pour moi aussi, c'est la première fois qu'on me propose de commenter un des de matchs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui avec les moyens techniques qui existent de vidéos, des matchs qu'on peut faire au niveau national comme à l'international. Et puis donc c'est un premier exercice auquel je me prête volontiers, c'est très intéressant pour les gens qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Qui sera, j'en suis sûr, très riche d'enseignements. Euh, ben, attaquons hein, les hostilités tout de suite et donc euh, pour cette finale, euh, donc, euh, là, on a pris déjà un petit peu de retard mais tu as gagné le tirage. Le, le tirage, mais tirage à la bande, tout à ouais, fait, j'ai et... laissé commencer euh, Franck, ouais. c'est vrai que je laisse souvent commencer euh, mes adversaires n'importe quel mode de jeu. Euh, des jeux de série parce que moi je suis un spécialiste des jeux de série donc euh, et, et je laisse très souvent commencer, euh, commencer l'adversaire même si le point d'entrée n'est euh, pas très, très difficile à jouer sur euh, pour le billard je, je, je laisse souvent commencer l'adversaire voilà. et on peut se rendre compte alors euh, c'est vrai que alors, je suis déjà parti en série là mais euh, Franck n'a pas eu trop de réussite sur le, sur le point d'entrée oui. Euh, il a collé cette, euh, cette 3 qu'il est venu caramboler bien dans le plein, mais euh, il, est, il a été la coller dans le coin et malheureusement pour lui c'est euh, euh, pas un point facile derrière, il a réussi un 3-bandes et puis euh, malheureusement après derrière il a, il a laissé cette 3 coller et puis euh, il a eu la bosse, donc il m'a laissé une position assez favorable et euh, tout de suite ça me permet d'en profiter et, et d'être dans le tir du billard assez rapidement. Ouais. Ah, effectivement, et ce petit piqué malicieux euh, qui vient te donner une opportunité ici de prendre immédiatement euh, les choses en main en dominant ce, ce carré du centre. Tout à fait, hein. j'ai repris la dominante sur la, sur la bille rouge. Je fais un rappel par deux bandes qui est pas très bien joué parce que je suis pas resté très proche de la, de la 3. la un petit peu de réussite que la 2 vienne pas se euh, mettre euh, en ligne et me masquer. Je joue un petit peu vite peut-être ce, ce début de partie. Est-il une raison euh, particulière à, à ce début un petit peu précipité Alors C'est vrai que c'était euh, un tournoi particulier. Bah, alors C'est un plaisir de venir, euh, de venir à Nice. C'est euh, la deuxième fois euh, en deux ans que le Beer Club de Nice organisé euh, un tournoi au, au, au cadre 47-2. Euh, souvent organisateur de tournois de trois bandes. Et donc mmh. c'est un plaisir pour nous, joueurs de série, de venir euh, sur la côte d'Azur. Mais c'est vrai que ça fait un peu loin. Et euh, comme, comme beaucoup de joueurs bah, qui étaient venus euh, soit en train, soit en avion, moi j'avais un billet d'avion euh, j'avais un d'avion qui était réservé pour euh, pour 18h30. Mmh. Euh, c'est pas que je ne croyais pas à la finale, mais je me disais que normalement euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait le faire, même si j'allais loin dans le tournoi. Et c'est vrai que là, on a commencé la finale, il était euh, je crois 15h30. Euh, J'avais pas beaucoup de temps devant moi parce qu'il y avait quand même 20-25 minutes pour rejoindre l'aéroport. Et peut-être dans la tête, enfin euh, c'est même sûr, dans la tête je me rappelle très bien, euh, j'ai joué la demi-finale assez rapidement avec Pascal Dessin. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'attaque la finale en me disant, bah, je vais essayer de jouer euh, le tout pour le tout, euh, à essayer d'avoir mon, mon avion, sinon euh, en pleine partie j'aurais dû décaler mon, mon billet d'avion. Information incroyable hein, quand même qui nous donne un petit peu... Euh comment dire, la circonstance de ce match, et euh, au-delà de cette finale, ben, euh, voilà, tu es un homme pressé, <rire> et, euh, et tu joues donc avec une contrainte de temps, donc, ça tout fait, fait. Euh, mais j'ai l'impression que malgré tout ça a un côté un petit peu positif, parce qu'on peut sentir là, pendant cette partie, que tu es déjà bien dedans, tu es déjà bien dedans, ouais, non, ouais, es ouais, bien dedans ouais, on ouais. le sent, on le sent. Ouais. Donc là j'ai pas, euh, pas très bien joué certains coups, mais j'ai réussi à récupérer les billes assez, assez rapidement quand même. Un petit 1 pour 2, ouais. je reprends la 2 dans la 1. Dans la les billes sont pas assez proches pour pouvoir faire un petit point de placement, donc je rappelle tout de suite. Encore la 2 dans la 1. J'ouvre un petit peu l'angle, de façon à me replacer encore un, un rétro par le bande. Un petit peu de bon effet pour, pour casser un petit peu la trajectoire de la 2 pour qu'elle revienne un peu mieux. Placement avec du biais pour pouvoir exécuter un rétropassage et reprendre la dominante. Le massé qui n'est pas très très bien exécuté. Il m'a pas permis d'avoir le placement sur cette, euh, dans cette rouge, donc je me retrouve un petit peu embêté, même si euh, forcément j'ai les billes devant moi, le point n'est pas très difficile à faire, mais euh, au billard c'est euh, vraiment un jeu d'anticipation il faut vraiment prévoir le coup d'après. Ah, oui. ah oui, il est, oh, il est beau celui-là, tu le joues donc avec la bosse. Voilà, qui m'a permis de, de remettre la 2 près de la 3 et d'avoir les billes devant moi, c'est souvent ce qu'on recherche euh, pour éviter d'avoir des points trop compliqués à faire. Mmh. C'est-à-dire que oui, la stratégie est de coller la 2 à la 3 et toi peu importe la distance sur l'ensemble Voilà tout à fait, si je pense que j'ai l'opportunité de remettre la, la 2 près de la 3 même si je suis moi assez loin, c'est pas, ah pas très gênant ouais. donc. donc Par contre là, encore une fois, je l'ai joué un petit peu rapidement et malheureusement je me retrouve embêté et donc je choisis plutôt le rappel en longueur alors au jeu de série, forcément, des, des choses qu'il faut essayer de limiter au maximum le rappel en longueur, puisque c'est toujours aléatoire, hein. la bille numéro 2 ayant beaucoup de trajectoires à effectuer. On n'est jamais certain du résultat qu'on va obtenir. Voilà. C'est un petit coup d'une bande, ce qui me permet de me placer sur les deux billes. Donc je vais essayer de choisir la meilleure solution, c'est le rappel en largeur. Donc toujours pareil, on voit un petit peu d'effet sur, sur ma bille, euh, oui. pour essayer de, de mieux la tenir. Et donc le coup technique que tu viens d'utiliser ici, qui est un petit peu méconnu peut-être, c'est donc le rétro par l'arrière, si je ne me trompe pas, qui te permet de garantir la dominante des billes, le coup d'après. Ouais, tout à fait. Ouais. Bien reculé pour avoir les billes devant soi. Ce qui permet de prendre un petit peu moins de billes aussi, de prendre plus bas, et d'avoir une certaine harmonie des forces entre la une et la, et la deux. Petit angle droit par le deux bandes. Un petit peu vite sur... La 2 est arrivée un petit peu vite sur, sur la 3. Sur le barrage tout à fait. Je rappelle tout de suite. Bon pareil, on voit bien que je recule encore. Et là cette fois-ci, peu de réussite aussi parce qu'elle aurait pu moins bien rentrer que ça encore. Donc j'ai pris un petit peu trop de billes petite finesse rétro qui me permet de me placer un 1 pour 2 en longueur. Là il faut faire assez attention quand il y a de la distance entre la bande et la 3 la moindre petite erreur au niveau de la hauteur d'attaque et de la quantité de billes peut être, peut être fatale. Donc là c'est un jeu d'équilibre entre hauteur d'attaque et quantité de billes un petit peu de réussite si la donne ne colle pas à la, à la une. Parce on, on, peut le, on peut le souligner, quand la, la... bille du joueur est collée à une autre bille, on n'a pas le droit de... On n'a pas droit de jouer sur cette bille. Oui, Donc On tout à est fait. obligé de faire un massé détaché ou alors un banc d'avant pour pouvoir... Euh, oui, ou si vraiment c'est trop difficile, remettre les, le point d'entrée. On a le droit de remettre les billes sur bouche, comme on dit. Là, on se rend compte que le billard tombe un petit peu euh, du côté du tiers que La bille rouge normalement euh, n'aurait pas dû rentrer autant que ça. On voit qu'en fin de en fin de parcours elle est tombée un petit peu sur les billes. Et je me souviens qu'il y avait, euh, il y avait euh, sur ce billard là en tout cas parce que c'est euh, la finale je l'ai joué sur ce billard là mais j'avais pas joué les autres euh, matchs que ce soit de poule de finale et de demi finale je les avais joués sur les autres billards exact sur le billard de la finale on me l'avait déjà dit aussi que ça tombait un petit peu du côté de la petite bande ah, je profite de cet aparté tu soulignes un petit peu l'état des billards. Je voulais un petit peu te sonder sur ça, justement, et savoir, avec ton expérience, je sais que tu es un homme de compétition, donc tu te déplaces dans différents clubs, que ce soit en France ou à l'étranger, mais j'ai l'impression que cette histoire de, de tomber sur les bancs d'allongement, etc., c'est quelque chose que l'on retrouve très régulièrement sur les billards. C'est toujours difficile d'avoir des billards hyper bien réglés, euh, qui ne tombent pas du tout. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr, mais il est vrai que je constate tellement dans le monde amateur euh, le voit. fait de en permanence critiquer les billards euh, sans vraiment, euh, comment dire il est, il est tellement plus facile de critiquer les billards plutôt que de, de s'y adapter <rire> si. bon, allez, écoutez, allez euh, <rire> voilà, on revient dans notre sérieux et, euh, et là on peut et c'est eh, un, ben euh... un petit peu ambitieux ah, magnifique, hein, il était pas évident il pas <rire> évident parce qu'il y avait beaucoup de distance entre la 2 et la 3 donc mmh. essayer de faire ce qu'on appelle un passage c'était assez risqué et donc là en fait quelque part je, je, je profite quand même de, du fait que le billard tombe un petit peu sur, sur la petite bande euh, ce qui me permet de jouer quand même ce coup là malgré le peu de billets que j'avais et, et c'est pour ça que la 2 est quand même revenue euh, dans un secteur favorable le petit piqué là je, je profite de, de ma grande taille <rire> oui. Permet de, de jouer assez assez avec plus de facilité en tout cas que, que la moyenne des joueurs euh, un peu partout sur le billard donc ça a des inconvénients d'être grand aussi hein, par rapport, à, par rapport à, au centre de gravité mmh. par rapport au mal de dos aussi <rire> mais, mais c'est vrai que ça ça permet également quand même euh, ça a des avantages en, en en pouvant jouer des, des, des points un peu partout sur le billard sans être trop embêté, finalement. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Petit placement par la bande. On se rend compte malgré tout que cette prise de ligne s'affine au fil des coups. La recherche de ligne est omniprésente une fois que les billes sont dans le tiers. Au oui. cadre, tout à fait, ouais, ouais. ouais. Quand on est au milieu d'un carré, euh, voilà, il faut toujours essayer de se placer, euh, d'effectuer un placement qui nous permettra de nous diriger euh, assez, euh, assez rapidement vers la, vers la ligne. Voilà. Donc on va plutôt privilégier euh, soit des angles droits, soit des angles fermés en fonction de la ligne qu'on recherche et, et pouvoir justement créer de, ce qu'on appelle des zones de rappel. Voilà. Donc là, je suis au milieu du, du, au milieu du, du, du carré central c'est très très mal joué je me suis positionné et j'ai joué le point aussitôt et je suis puni tout de suite c'est bon, pour ça que jouer, jouer assez rapidement quand on se sent pas mal ça peut être ça peut être bien mais sauf que si on fait des erreurs bah, il vaut mieux prendre un petit peu plus son temps et ça irait un peu plus vite parce que on se retrouve toujours un peu embêté et, et puis d'être toujours a, obligé de, de bidouiller un petit peu pour, pour récupérer les billes, et ben ça fait perdre du temps en fait. Donc mmh. euh... 55. Oui par rapport à ce que tu soulignes, si on doit faire une analyse sur les différents joueurs qui t'ont accompagné pendant ce tournoi, effectivement on peut considérer. enfin on peut remarquer que la récupération, la, la, la force de récupération euh, est omniprésente malgré tout. On se rend compte que c'est quand même assez solide. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance, je trouve, à jouer des, ra des, des points extrêmement euh, simples qui peuvent être payants trop rapidement. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mmh, mmh. Et euh... Là, c'est vraiment euh, du... Euh, là, là, le début de partie que je fais, c'est vraiment un manque d'application... Euh... Oui, dû à cette vitesse, cette précipitation, ouais, ouais, ça ce, fait, ce, ce, ouais. cet avion qui te qui ouais, hante. On, on sent bien que je, je, je réfléchis quand ça devient un petit peu plus compliqué. Oui. Euh, et puis, dès que, dès que c'est facile, euh, je me précipite un petit peu sur la situation. Et puis, euh, et je me retrouve très, très vite euh, embêté, en fait. Et euh, donc, j'arrive pas à construire euh, une série... Euh, de La meilleure des manières, en tout cas. Ah, voilà. Malgré les erreurs que tu relèves, euh, c'est un jeu qui reste quand même dans le tiers et efficace. Ça reste euh, efficace. Voilà. Alors c'est bien, c'est bien l'essentiel au bia. Hein. Ouais, euh, oui, tout à fait. C'est l'efficacité. Euh, le beau jeu, c'est euh, bien quand il est là, mais euh, il, faut être, il faut être efficace et pas laisser la main. Et tant qu'on reste sur la table, tout va bien. Mais c'est vrai que euh, plus on a le point difficile, bah, plus c'est usant aussi, plus on perd d'énergie. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'appliquer quand c'est facile. Donc ça, si je peux donner un conseil à tous les toutes les joueuses, tous les joueurs qui souhaitent, qui souhaitent faire des progrès, c'est vraiment faire attention quand on a les billes de, de toujours se mettre dans, dans des situations où ça va rester euh, simple derrière. Et donc pour ça il faut, faut bien réfléchir et pas seulement quand c'est les points difficiles. Avec une certaine expérience, forcément, il y, a, il y a un certain automatisme hein, qui permet de, de pouvoir jouer les points. Euh, rapidement on construit sa série on sait à peu près ce qu'on veut avoir de trois coups derrière donc ça permet d'automatiser un peu la, la, la chose mais euh... c'est pareil celui-là je, je veux oui. passer mais il euh, y a moyen de, de s'appliquer un petit peu plus mmh. sur le coup oui mais c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure donc les ressources voilà ouais. tu as fait une erreur mais tu as su la rattraper en, en utilisant la retombée de ce billard qui te permet de rentrer la rouge. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai bien su gérer de mémoire dans ce sens-là quand je remontais vers le milieu du billard. Par contre, quand je descendais, je ne sais pas que j'oubliais que ça tombait, mais justement, je ne prenais pas assez de précautions, j'avais pas assez de biais pour pouvoir compenser justement cette déviation qu'il y avait dans le tir du billard en largeur. Un rappel en 4 bandes pas trop mal exécuté, très joué. Ouais, ce qui me permet de, de pouvoir avoir un petit coulé et de me rapprocher de la ligne, et encore mal joué là, j'ai mis de l'effet, ça a engrainé un petit peu sur la, sur la 2 et la 2 est venue euh, choquer la 3 à la place de venir dans la mienne. Donc, je fais des petites erreurs comme ça à chaque fois, là depuis le début de la mmh. série, qui me permettent de ne pas garder les billes ensemble euh, suffisamment, proches, pour pouvoir euh, faire une série euh, assez limpide. Donc je suis toujours obligé de faire un peu de rattrapage. Oui, bah, je me répète, mais ça reste ça reste efficace. On, on, on reste d'entière. En, euh, voilà, tout à fait, on reste d'entière. Euh, malgré tout, mais je, comp je peux comprendre également euh, ton exigence sur, euh, sur le vraiment le, le, le, le jeu que tu souhaites développer. Mais par contre je remarque euh, que dans le tiers tu utilises euh, es souvent en attaque basse. Tout à fait, J'ai l'impression, ouais. De, ouais donc, utilise euh... beaucoup le, le moins de billes plus bas, on appelle, on ouais, appelle ouais, ça le, quoi, moins bas, le, ouais. le moins de billes plus bas. Ouais. Le moins de billes plus bas. Voilà, pour harmoniser un peu les forces. Ouais. Mais pour cela, il faut être euh, à la bonne distance de la, de la 2. L'intérêt de rester proche euh, de rester proche de la 2, celle sur laquelle on va rappeler, euh, celle sur laquelle on s'est passé, euh, pour pouvoir justement utiliser plusieurs. Euh, plusieurs hauteurs d'attaque associés à plusieurs quantités de billes en fonction du trajet de l'A2 et du biais que, que l'on a. Là, si j'exécute bien le, ce piqué là, je vais normalement pouvoir prendre la ligne. Semble être le cas là, ouais. et là tout de suite ah, voilà j'ai ouais, pas je me suis pas assez été. méfié voilà la tombée de, de la bille donc euh, j'aurais dû prendre plus de précautions et avoir plus de biais et puis euh, donc là, je joue un petit band avant, ce qui me permet d'être un peu moins éloigné de la, de la rouge. Mmh. Très très propre, mmh. malgré tout. Voilà, piqué à rentrer. Mmh. Arbitre regarde si ça colle, ça colle pas. Un petit peu de réussite. Un petit piqué finesse, je déborde. On a 3. Je redéborde sur la rouge. Je suis sur la ligne, forcément, je suis à cheval. Tu peux exploiter, oui. Faut exploiter un petit peu, Il faut faire deux trois petits points ah, avant oui. de rappeler. Et, là, et, encore, hop. Une et là, encore une fois, et encore une fois, excès de confiance, excès de rapidité, la punition. Voilà, je m'agace un petit peu, mais euh... à moi de faire plus attention. Ah c'est terrible hein. Je suis en train euh... de me le dire, mais c'est vrai que c'est plus fort que moi. Ouais. <rire> oui, c'est compréhensible en même temps. C'est vrai que déjà d'obtenir la ligne, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, de la jouer et de la garder, euh, ça l'est d'autant plus. On peut comprendre aujourd'hui par ton partage euh, le, le caractère un petit peu euh, de ce jeu, un petit peu précipité, euh, surtout sur la ligne, comme tu nous l'avais expliqué précédemment. à jouer des points vite euh, quand on connaît, que l'on connaît. Mais c'est vrai que. Déjà, ça apaise un petit peu, peut-être, les esprits de chacun, en tout cas le mien. À savoir que je ne comprenais pas pour quelle raison les masters jouaient la, la ligne aussi vite. Aujourd'hui, on connaît le caractère particulier de cette partie, mais on sait aussi qu'appréhender la ligne sur un biais qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué. Exactement, ouais. Hélas, ah, cette ligne c est, est perdue, mais nous pouvons constater que tout de suite, hein, tu as récupéré le carré tout du Tout à fait, ouais. Donc là, mon but, c'était peut-être de de pousser un petit peu plus cette, euh, cette 3 euh, vers la vers la 2, euh, vers la blanche. Hein. Mais euh, je suis arrivé dans le quart de bille de la rouge, mais ce qui me permet d'avoir un, un coup naturel par la bande, enfin, une pour deux. Ma bille à moi va faire une bande par la petite bande, et la rouge, petite bande, grande bande pour revenir. Et là j'en profite pour faire nettoyer ma bille, pour éviter ce qu'on appelle le, le butage. Je vais prendre assez haut sur la bille, donc c'est vraiment propice à un... à un choc différent du coup naturel. Et j'ai bien fait, puisque. C'est magnifique. Donc là, je suis de nouveau à cheval. Et pour je reste pas de la rouge. Il me permet de m'appuyer sur elle et de me placer un rétro-passage. Ça tombe, on le voit. Hein. Ça tombe, oui. Parce que là, j'ai vraiment, euh, vraiment lâché de la bille. J'ai pris, euh, pris moins de billes euh, parce que j'ai m'étais placé avec un, un billet suffisant. J'ai pensé euh, justement à la petite déviation que l'A2 pouvait avoir. Johan, lorsque tu soulignes que tu lâches de la bille, tu veux dire que j pris un petit peu moins tu de prends bille. moins de billes. Oui, c'est ça. Un peu moins de billes plus bas justement pour euh, ce qui permet à la 2 de revenir avec euh, un peu plus de mesure, un peu mmh. plus de sans avoir la, la maîtrise, euh, la maîtrise de la de la force. Voilà. Faisant un premier constat sur ces 25 premières minutes de jeu, où euh, là on est à 105 points euh, sur euh, la première reprise. Donc, euh, malgré euh, ce que tu as pu souligner depuis le début de la partie, et souligner tes, euh, tes micro-erreurs, euh, notamment sur euh, le contrôle des débits de prêt ou, ou, ou cette fâcheuse tendance à, à, à perdre assez rapidement la ligne, on peut quand même se rendre compte. Et de par la particularité et les conditions de ce match, on quand même, on peut souligner cette solidité dans le tiers du billard et cette capacité de récupération. Et on sent le professionnel de, du joueur à la bande que, que tu peux être. Euh, une grande solidité sur des points un petit peu plus compliqués, mais on peut également euh, comprendre tes critiques et, et acquiescer cette ouais, tout à violence, sûr, ouais. quoi, non, non depuis, depuis le départ, ouais, je, je, je fais le même constat qu'au qu début du match. Hein, C'est vrai que je ne fais pas suffisamment attention quand, quand j'ai les billes vraiment ensemble. Mmh. Euh, et donc... Voilà, on va ce coup-là <rire> un peu, un peu vendanger comme on dit. Hein, voilà. <rire> ah, mais les ressources, Yann, les ressources. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais là, ça va m'obliger encore à... à trouver une solution euh, pour éviter d'avoir trop de points difficiles euh, à la suite. Parce que c'est ça, c'est enchaîner les points difficiles. Euh, malheureusement, à un moment donné. Ça peut être fatal et on peut passer la main. Voilà. Très très très bien exécuté. Donc, dès qu'on fait une petite erreur, il faut tout, tout de suite essayer de la rattraper pour mmh. éviter que, que ça ne prenne des proportions euh, trop importantes. Bien sûr, et là quel rattrapage. Ah. ah Celui-là n'est pas bien joué non plus. <rire> Un petit peu fort de toute façon. Je pense que c'est au niveau de la force qu'il y a eu un petit problème là. Ça m'oblige de faire un banc d'avant. Et là, j'ai failli rater la rouge. Oui. Et là, à nouveau, un coup de rattrapage. Ça va pas forcément être simple parce que j'ai pas un biais euh, suffisant il me semble pour pouvoir euh, ramener cette, cette blanche euh, petite-grande-bande et petite-bande. Voilà, oui. Eh oui, le biais n'était pas suffisant pour euh, ramener cette blanche correctement. Le placement sur la rouge n'était pas possible. Le placement sur la rouge n'était pas possible euh, certainement, mais là j'ai eu envie de, de quand même ram, ramener cette... Euh, ah. Je savais que j'allais être pas très très loin de, de cette 3, hein, j'ai joué un, un rétro avec un réglage de hauteur, mais euh, malheureusement la quantité de billes que j'ai dû prendre euh, n'a pas permis à cette, à cette blanche de faire petite grande bande, donc de revenir près de la 1 et la 3. magnifique. Ah, impliqué par le plein ouais. et c'est mon effet qui m'a permis d'aller sur la petite bande pour grossir l'arrivée sur, la, sur la 3. Et qui te permet une fois de plus de réunir les billes alors que tu étais euh, malgré tout en difficulté. Cette force de récupération est incroyable, Johan. Et euh, bon, même si tu n'es pas dans le tiers, c'est toute évidence... Ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. <rire> Mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, il est vrai que, pour en revenir un petit peu sur tes erreurs, que c'est la première fois que tu joues sur euh, ce numéro 4. Oui, c'est Et euh, il est vrai que c'est pas toujours évident de s'adapter à tel ou tel billard selon la forme, l'humeur du jeu, etc. Bon, mais on, ouais. a, on est tellement habitué à jouer sur, sur des billards différents, euh, ouais. pas très souvent, que euh, voilà. Les 5 minutes d'échauffement doivent nous permettre de, de saisir un petit peu le, le rendement des bandes, l'allongement du billard et le roulement également quoi, qui est important. La Nice, c'est vrai que la particularité c'est que ça, ça, roule, ça roule pas mal et euh, c'est assez souple. Donc, euh... On n'a pas trop de surprises euh, sur... Pour le rendement des billets Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Là, c'est bien, hein. tu récupères le, le carré du centre. le droit en demande. Et à nouveau, je me retrouve en direction de, de la ligne. Ce serait bien que je puisse euh, exploiter un petit peu, mais là, tout de suite, euh, grosse ah. erreur. Ah voilà, grosse erreur. Dans ah oui, ouais, j'aurais dû... Euh, voilà. <coughs> C'était quoi le, voilà, quoi le souci, là, voulais pas être plus J'étais à cheval, à cheval entré dans la petite, dans la petite oui. encre. Donc, bon, il n'y avait, avait pas de quoi se, se placer tout de suite. Et j'ai explosé les billes tout de suite qu'il y avait un petit point à jouer pour pouvoir refaire un autre petit point et me placer en même temps. Et là, j'ai tout de suite. J'ai joué le coup très vite et, et beaucoup trop fort. Donc, je me retrouve sans placement et loin des billes. Donc. Donc obligé de me placer sur la rouge et laisser la... la 2 partir un peu plus loin 28 Et en deux coups tu récupères la ligne ça débattre 130 41 32 Peu l'angle de façon à avoir le rappel par deux bandes, ce qui me permet de prendre un petit peu moins de billes et plus plein pour harmoniser les forces. Placement sur la blanche, j'ai poussé un petit peu trop loin la, la rouge. 139. Donc, euh, étant donné que l'angle était trop ouvert, je pouvais pas faire le. Le rétropassage. Ouais. Donc je non. continue à monter un petit peu la ligne. Et là. là il est temps de traverser Le rétropassage. Là. Hop, elle arrive un petit peu trop loin. Et là, du coup, je me retrouve euh, entré dans le grand rectangle du milieu. Et je vais pas pouvoir sortir cette, euh, oui. cette blanche. Donc je vais être obligé de rappeler, euh, rappeler la rouge. a beaucoup de rappels en longueur hein, pour, euh, pour une série euh, au cadre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on essaie de limiter au maximum les rappels en longueur. Oui, pour éviter ce genre de choses, par Exactement, exemple. Exactement, par exemple. Ouais. Voilà. <rire> Surtout avec le manque d'application que j'ai depuis le début du match. Euh, je peux dire très honnêtement que j'ai un, un peu de réussite quand même sur cette euh, première série parce que c'est vrai que vu le manque d'application que j'ai euh, eu sur, euh, sur pas mal de coups euh, j'aurais pu me retrouver euh, beaucoup plus en difficulté que ça c'est vrai que euh, à chaque fois j'ai eu des positions qui étaient euh, quand même rattrapables assez facilement Mais en tout cas euh, des points très très difficiles à, à, à faire lorsque j'aurais pu, euh, j'aurais mérité des fois d'être un peu plus puni. Ouais. Et là du coup mon rappel en longueur vraiment c'est oui, c'est mal passé. C'est mal passé mais euh, pareil j'ai pas si des euh, précautions suffisantes. C'est jamais une question de chance ou de malchance hein, le, le billard. Et là bon voilà c'est... À un moment donné, il faut bien être ah oui Avec une série de 143 points et tu passes euh, la main à Franck. Euh, on a fait une petite pause de 5 minutes. Il y a eu un remplacement d'arbitre avec la présence de Fabrice Lemel. Hein, Fabrice Lemel, je sais que c'est un arbitre qui est extrêmement apprécié de, dans le monde du billard. Oui c'est un spécialiste de l'artistique. Exact, c'est un vrai spécialiste de l'artistique. Mais il arbitre très très bien aussi je dirais. Oui. On peut justement euh, passer un petit message à tous les arbitres et les remercier euh, de leur implication et, euh, parce que sans arbitre il euh, n'y a pas de jeu, il n'y a pas de championnat. Et, euh, on a un corps arbitral en France euh, qui, est, qui est assez fourni avec des gens très motivés et, et j'en profite pour les... pour les remercier. Bien sûr, bien, font... sûr bien sûr. Ce sont oh oui. des, des bénévoles. Hein. Et oui, euh, il voilà. ne faut pas l'oublier. Je Exactement. pense que les gens ont tendance parfois à oublier que c'est du bénévolat malgré tout. Exactement. Évidemment. Ouais. Ah, ce sont des passionnés. Exact. Mm. Et ils donnent beaucoup de leur temps. Il y beaucoup de leur temps, ouais. C'est vrai que passer tout un week-end à arbitrer, c'est vraiment pas une masse à faire. Voilà, oui, Franck est... Euh... <rire> est parti euh... dans cette deuxième reprise avec des points euh... un peu compliqués. Oui. Sur cette euh... position, il peut euh... peut-être rassembler un petit peu les billes. Ouais, il a préféré prendre moins de billes pour assurer... Euh... Des paramètres techniques à régler plutôt que de prendre un peu trop de billes et de ne pas avoir la force suffisante pour arriver sur la 3. Donc du coup il se retrouve un petit peu masqué. Le couler est un peu compliqué puisqu'il n'y a pas le bon rapport de force, il y a trop de distance à parcourir, donc il, il utilise plutôt de finesse par deux bande. Ouais. Et... et là il aurait dû mettre un petit peu d'effet à droite. Bah, il se plaint aussi de... Oui, de la, la retombée. Bah, la retomber, mais il est passé quand même assez loin. Donc, de toute façon, il a fait une petite erreur. Bon. Et pour Franck, c'est vrai qu'au début de la première reprise, il n'a pas, de... pas eu de réussite sur ses sur deux premiers coups. et Il a très vite passé la main. Et Malheureusement pour lui, à la deuxième reprise, il repasse la main assez rapidement. Alors, oui. Forcément, c'est pas sans me donner... De la confiance, ça hein. aide aussi forcément quand l'adversaire ne fait pas un, un bon début de match. Tout le monde a eu euh, la chance quelque part de faire une, une grosse série euh, dès la première reprise. Ça met tout de suite forcément un peu plus de confiance pour, euh, pour la suite. Euh. Bien sûr, bien sûr, il est évident que euh, comment dire, si on doit faire l'alliance de ce qui s'est passé depuis le début de la partie entre le manque de réussite de Franck Zaner sur les quelques premiers points de la partie... Plus ta série de 143 points, il est certain qu'en se relevant pour, ce, pour, ce, pour le début de cette deuxième reprise, okay. c'est assez compliqué pour lui moralement de gérer euh, cette condition, même si je suppose que vous, en tant que master, vous en avez l'habitude. Ça joue forcément, maintenant, euh, c'est vrai que euh, bah, à ce niveau-là, on sait aussi que euh, donc la partie n'est pas finie, euh, okay. donc le dernier point n'est pas fait, euh, surtout 47-2, hein, c'est quand même un mode de jeu où... Euh, où les joueurs, il y, y a énormément de joueurs qui font euh, quand la série, hein, qui font des séries de plus de 100 régulièrement, voire de 200. Donc, euh, donc Franck, est, Franck est tout à fait capable de revenir dans, dans, dans cette partie-là. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a senti euh, prendre un petit coup de, de massue. Peut-être s'il avait pu réagir, ne serait-ce que par 60-70 euh, points. Euh, mais c'est vrai que moi d'un côté ça m'a donné confiance et lui peut-être sur la chaise, euh, surtout que de mémoire, à la deuxième reprise je refais une, une série assez importante, donc je reprends le large. Donc, euh... Je reviens quelque peu sur euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, à propos de l'échauffement et... Euh, l'analyse du billard. Est-ce que tu as, toi, un, un échauffement spécifique pour te préparer à tout ça Oui, ouais, tout à fait. Euh, Moi, j'ai surtout un échauffement qui est, qui est toujours le, le même, ouais. alors qui diffère un petit peu quand, euh, quand je, je fais un match à, à la bande. Euh, mais au jeu de série, en règle générale, j'ai toujours le même échauffement. Donc, euh, je ne suis jamais en train de me demander quel, quel point je vais tester. Et donc j'ai un petit euh, j'ai un petit rituel de deux de, de points euh, qui, euh, qui dure les cinq minutes et puis euh, et donc je, je fais toujours euh, les mêmes tests avec, euh, donc ça te permet de mettre ton coup de queue en place et d'analyser le, le, le, voilà, le terrain ouais, voilà okay. tout à fait je teste deux trois rétro euh, je, je teste des coups de réglage je teste euh, des coups naturels par la, la bande un coup à gauche un coup à droite et ça c'est quelque les... chose que tu as mis en place excuse moi je te coupe euh, que tu as mis en place vraiment dans un travail assidu ou c'est euh, au fil des années par expérience qui fait qu'aujourd'hui tu as un échauffement euh, qui est répétitif C'est euh, euh, euh, au fur et à mesure que je l'ai mis en place mais sur des conseils de, de, de, de grands joueurs hein, qui m'ont conseillé euh, de, de faire cela et c'est vrai que je l'ai travaillé à l'entraînement euh, en me disant ben voilà, et puis aujourd'hui même s'il y a peut-être 2-3 points qui, euh, qui mériteraient euh, D'être testé, euh, ça fait quelques années maintenant, euh, presque dix presque ans que j'utilise toujours le même échauffement, donc c'est vrai que... Puis ça permet de toujours... Puis je finis toujours aussi par trois euh, par piquets, donc c'est mon petit rituel, et, euh, et euh, le long de la petite bande, en agrandissant euh, au fur et à mesure la, la distance entre la, la 2 et la, et la 3. Et, euh, et voilà, il faut toujours que je finisse par ces trois piquets-là, donc c'est un, un petit rituel, ouais. Donc là tu as récupéré le carré du centre, on sent qu'il y a une meilleure maîtrise quand même hein, au niveau des billes de près, j'ai l'impression. Un peu mieux, un peu mieux tout à fait. Pourvu que ça dure. <rire> là j'ai un petit peu trop d'écartement entre la 2 et la 3, ce qui m'empêche de refaire un petit point de classement. Donc tout de bien. suite, rappel en bandes. pas assez fort la force euh, m'aurait permis euh, d'être euh, de m'écarter un peu et d'avoir donc les billes devant moi ce qui m'aurait permis de ravancer un peu cette, cette rouge près de la ligne donc pareil que tout à l'heure je fais un petit banc d'avant de façon à, à m'éloigner un petit peu moins de cette blanche pour maîtriser un peu mieux mon rappel plus on est près de la bille et moins le rappel va être difficile à exécuter Je joue vraiment avec la, avec la déviation. Je sais que j'ai pas assez de billets, mais que je profite de la déviation. Je sais que la bille va revenir. Je commence à prendre un peu la, la mesure de, de la chose, oui. mais toujours avec euh, cette précipitation. Alors, je suis plutôt un joueur qui, euh, qui, joue, euh, qui joue assez rapidement, en tout cas qui a besoin de, de rythme. C'est vrai que j'ai freiné un petit peu mon rythme euh, au fur et à mesure de mon, de, mon, de mon évolution, au fur et à mesure des saisons, puisque les compétitions ont commencé à devenir de plus en plus importantes à mes yeux et les résultats de plus en plus souhaités. Et donc, bah, j'ai eu envie de, de faire le de moins d'erreurs. Alors, ce n'est pas, pas le cas ici, sur cette, sur cette finale du tournoi, là, je le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai perdu un petit peu ce, ce rythme qui, que j'affectionnais avant. Je suis plutôt un joueur qui, qui a besoin de, de rythme, qui a besoin d'enchaîner les, les points assez, assez rapidement. Comme ça que je fais les meilleures les meilleures séries mais euh... oui quand on est en réfléchit le plus difficile est de trouver de se trouver soi-même pour euh, euh, être capable de trouver son rythme euh, sans entrer dans la précipitation et, et toi qui es un joueur de banc, je suppose que c'est pas du tout la même chose c'est pas le même rythme de jeu on peut pas enchaîner les points qu'au 42 il ya moins d'automatisme comme on dirait 38. déjà parce que le le jeu est un peu plus difficile, forcément, on est obligé de, de passer par au minimum une bande. Mais, euh, mais la conception du jeu, euh, à part quand on a des billes dans le coin, sinon euh, c'est toujours point par point. Euh, un jeu de placement déjà, c'est très difficile sur la bande euh, d'être certain d'être placé sur, euh, sur une bille. Donc c'est toujours joué euh, de façon à re avoir un point de bande euh, assez facile à jouer derrière du tout la même, la même stratégie de jeu. 40, là, je suis un petit peu embêté, j'ai fait un passé par la bande, mais euh, j'ai glissé un petit peu sur cette, euh, sur cette blanche, je me euh, masque un petit peu, et là je suis dedans, donc obligé de sortir. On parlait de la bande tout à l'heure, c'est vrai que je, je, je m'entraîne beaucoup, beaucoup moins au 47-2 depuis quelques années. Oh, c'est vrai que j'ai souhaité me spécialiser euh, me spécialiser plutôt à la bande. Donc c'est vrai que les, les trois quarts de mes entraînements euh, sont, sont consacrés uniquement à, à ce mode de jeu, une bande. Mais euh, j'aime toujours le, le cadre forcément et donc... Euh, J'ai jamais eu envie pour l'instant euh, d'arrêter euh, de jouer au jeu de série euh, classique. Euh, cadre, même si on la libre, euh, j'ai arrêté depuis quelques années. Mais, euh, mais euh, le cadre, j'ai pas envie d'abandonner. Mais quelle raison euh, pour... pour être poussé d'abandonner le cadre Est-ce que c'est quelque chose qui contrarie ton, ton jeu à la bande Non du tout, non, non, non, on... non c'est possible de faire, de faire tout, mais, euh, mais c'est vrai que.. Euh, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont été euh, très très grands joueurs de bande ont arrêté de jouer euh, un petit peu au jeux de série. Quoi. Je pense à Jean-Paul De Bruyne, qui a euh, un joueur aussi de, de cadre avant et euh, il est mis complètement euh, à la bande et forcément maintenant aussi euh, aux trois bandes depuis quelques années. Et c'est bien compréhensible puisque euh, c'est le seul mode de jeu. Euh, la seule spécialité où il y a un monde euh, professionnel, entre guillemets. Donc, euh... oui. Non, non, il est, tout à fait, euh, il est tout à fait possible de continuer euh, le cadre et puis, euh, et puis la bande. Mais, euh, un joueur comme Alain Raymond s'est euh, spécialisé qu'à la bande. Les résultats qu'il a eus euh, ces 15 dernières années euh, ont montré que c'est peut-être le fait de s'être spécialisé complètement à la bande et d'avoir arrêté le, le cadre qui lui a permis d'atteindre un tel niveau à la bande. Il n'y a pas de vérité. Mais bon, moi j'ai besoin de jouer. Je, je suis un compétiteur, j'adore être dans la compétition. Et c'est vrai que ne se spécialiser qu'à un seul mode de jeu, ça rendrait la saison un petit peu, un petit peu vide par rapport oui. à ce que je connais depuis, depuis près de 20 ans maintenant. Et que représente alors une saison complète pour un master en multidiscipline 47-2 donc Alors 4-47-2, on a 3 tournois par an 71-2 également 3 ou 2 tournois par an ça dépend des saisons et puis à la bande où il y a 3 tournois aussi dans la, dans la saison et après il y a les championnats de France à la libre championnats de France au, au 47-1 où là il suffit d'être d'être masters la, au 47-2 pour pouvoir s'engager dans cette spécialité voilà. et on joue qu'une seule fois par saison 47-1 d'ailleurs, je pense qu'on ne joue pas assez. C'est un mode de jeu justement qui ferait faire énormément de progrès aux joueurs pour le 47-2. Oui, et c'est l'occasion de, de parler d'un joueur que j'apprécie énormément, qui, qui n'arrête pas de, de, de le dire à tout le monde, c'est Patrick Dupont. Ouais. Euh, qui, euh, qui n'arrête pas de nous dire qu'il faut absolument qu'on joue tous au, au 47-1 et que c'est un mode de jeu à l'entraînement qui est beaucoup plus intéressant euh, que le 47-2. Et pour préparer le 47-2, il faut absolument euh, s'entraîner au cadre à un coup. Ça permet de, de rendre les joueurs plus forts après au, au cadre à deux coups. C'est vrai qu'en jouant qu'une seule fois par saison euh, officiellement en compétition, euh, juste le championnat de France, euh, forcément que c'est un mode de jeu où euh, on ne fait pas énormément de, de, de, de performance parce qu'on parce qu n'y joue pas assez. Et oui. voilà. Délicate, on sent que oui. c'est problématique là. Problématique. J'ai ouais, fait tour du un... billard. Bon. Donc un peu comme tout à l'heure là, mais peut-être que j'ai un peu plus de biais euh, ah oui, pour si que la deux ah oui. puisse euh, rentrer. Non, toujours, toujours, pareil. Pas. <rire> toujours pareil. Juste au coin, mais ça a pris la petite bande et donc malheureusement elle n'a pas pu rentrer. Euh... Donc tu proscris un... euh, dans ta conception de jeu... Euh... Le placement Le placement. Enfin ouais. en tout cas dans ce dans ce type de point de toute évidence. Bah, bah, si je faisais le placement, euh, ça m'obligeait à, à prendre un peu moins de billes. D'accord et, et de prendre plus bas. Et donc forcément de jouer moins fort. Ouais. Et donc la 2, elle ne serait pas rentrée. Donc euh, j'aurais pu privilégier ça, mais ça m'aurait fait euh, peut-être avoir trop de distance entre la 2 et la 3. Donc, euh, mais j'ai pensé vraiment en jouant comme tout à l'heure hein, j'ai fait la même erreur hein, mais euh, j'ai pensé vraiment que j'allais pouvoir faire euh, rentrer cette 2 euh... c'est à dire que mettre la 2 dans le coin assez grosse et chercher un placement sur cette rouge bah, on n'était pas te, certain euh... bah, euh, vu la distance on n'est pas certain vraiment du, du placement oui. qu'on va obtenir hein, c'est euh... sûr donc j'ai eu vraiment beaucoup de réussite euh, ouais. d'obtenir ce, ce biais-là, ce qui va me permettre de faire le rétro euh, avec le rappel le rappel possible. Un rétro malgré tout qui pourrait en faire peur euh, plus d'un, hein, parce que la distance 2-3 est quand même assez conséquente. Ouais. Alors même si c'est un angle fermé, alors il est assez mal joué, je parlais tout à l'heure du roulement du billard, j'ai je... assuré le point comme on dit. Ouais, donc... <rire> Sur la... mais là je vois pas grand chose et là de ce côté là je vois pas grand chose non plus ouais. en fait je suis pas assez grand en fait hein. <rire> donc je ne me souviens plus du tout euh, ce que j'ai pu jouer mais j'ai dû jouer un piqué mais euh, est-ce que je l'ai joué euh... De ce côté-là ou de l'autre. Oh, superbe! On est pas mal partie. Le public a réagi sur ce piqué. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils doivent peut peut-être se dire on n'est pas assez grand pour le jouer le comme lui. Ouais. Exact. Exact. de ne pas arriver trop, euh, trop plein sur cette, euh, sur cette rouge. On prend souvent euh, des bandes avant où la 2 et la 3 sont assez proches de la bande. Euh, trop plein sur la sur la 2, puisqu'on n'imagine pas suffisamment assez euh, la bille qui s'arrête une bille avant la bande. en fait. Hein. Alors la bille qui s'arrête une bille avant la bande, sur une bande avant, c'est-à-dire, explique-nous ça Johan. L'angle que l'on voit, il est beaucoup plus fermé que celui qu'on fait réellement. Comme quand on fait un rétro avec les, les, les billes qui sont assez proches les unes des autres. Oui. L'angle que forment les trois billes, visuellement, est beaucoup plus fermé que celui qu'on fait réellement. Oui, ah, oui. Information très intéressante. Donc du coup, tu utilises, toi, une visée approximative, ou du moins euh, naturelle, et ensuite tu compenses, sachant euh, cette information, pour éviter d'arriver dans le trop-plein euh, de la 2. Mais en ce qui concerne les, les bandes avant en général, donc tu, tu y vas à l'instinct ou tu utilises le principe de l'incidence-réflexion Sur un bande avant où la 2 et la 3 sont éloignées de la bande, oui. Okay. Incidence-réflexion, il n'y a pas de souci, on ouais. peut prendre, euh, voilà, la, la moitié. Euh la moitié entre l'arrivée et le départ. Mais par contre, quand les billes sont très proches de la bande, comme c'était le cas-là, il faut surtout penser que l'angle que l'on va faire va être beaucoup plus ouvert que, que celui qu'on fait réellement. Okay. C'est Jean Marty, qui a été mon professeur pendant, pendant pas mal d'années. J'ai été le voir quatre fois, quatre fois une semaine en stage, au début des années 2000. C'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté dans le monde des bits près. Tu nous parles de Jean-Marty, euh, j'en profite pour rebondir sur ce joueur qui n'est plus à présenter tant euh, sa réputation mondiale euh, le précède. Euh, mais malheureusement, je sais euh, qu'il semble avoir été sensiblement touché euh, par certaines critiques à l'époque, tant son premier livre a été incompris par euh, beaucoup de lecteurs. La vraie question, en mon sens, et sans manquer de respect à ce personnage que j'idolâtre depuis mon arrivée dans le monde du billard français et qui est une vraie source d'inspiration dans mon jeu, euh, la question est, manquait-il cruellement de pédagogie pour transmettre son savoir ou tout simplement était-il un, un génie qui le rendit peut-être insondable je, je pense que tu as complètement euh, trouvé le bon terme, c'était un génie et donc... Euh... Donc non, on peut pas dire que la pédagogie euh, c'était c'était euh, le, le. le mieux, genre, mais euh, Mais en tout cas, non mais il y a beaucoup il y a beaucoup de joueuses de, et de joueurs qui sont passés entre ses mains qui n'ont euh, qui pas tout compris. Euh, maintenant c'était euh, il fallait rentrer dans l'univers Marty en fait. Et euh, à partir du moment où on, on rentrait dans son univers, on comprenait tout ce qu'il voulait dire et tous les tous les mots, tout, tout ce qu'il avait tout ce qu'il a inventé. Euh, pour décrire euh, ce qu'il avait envie d'enseigner euh, euh, en fait quand on y réfléchit il n'y avait pas mieux quoi. mais par contre c'est vrai qu'il fallait rentrer dans son langage et puis pas forcément rentrer en, en conflit avec, euh, avec ce qu'il nous expliquait quoi. Voilà. et moi ça a été mon cas et on, en plus de ça c'est vrai qu'on s'entendait vraiment très très bien et, et pour moi Jean ça, euh, ça a été une, une grande révélation et, euh, et un homme qui a été hyper important dans la progression Il était à chaque tournoi, à chaque championnat de France avec euh, ta femme Fernande, présente euh, dans les tribunes. Ah il suivait ses élèves Dans les clubs, ah, ouais ouais tout à fait. Ah, ouais. C'est ouais. Ouais. Pratiquement jusqu'à la fin, ouais. Et comme tu nous l'avais donc expliqué, on revient un petit peu sur la partie. Euh, là, là on, est, on est donc sur la deuxième reprise. Là, on, tu es déjà à 80 points. On voit malgré tout que les points défilent. Et euh, bon, tu n'as plus le tiers. Il va falloir euh, œuvrer <rire> pour essayer de, de récupérer ce tiers de billard. Oui, alors je ne sais pas si je fais euh, finesse ou bon avant. Je fais bon avant avec le petit décalage ouais. qu'il y avait entre la 2 et la 3, ça me permet de reprendre la dominante sur la rouge. Alors, est-ce que je vais tenter le massé ou la bande avant Depuis plusieurs années, je privilégier un peu plus la, la bande avant puisque j'ai perdu un petit peu euh, confiance en, en mon massé c'était euh, avant une de mes forces c'est vrai que j'ai eu, euh, eu pendant un certain nombre de temps euh, des petits soucis avec le massé que je commence à régler seulement maintenant et à partir du moment où on perd le massé au jeu de série c'est euh, très embêtant Ah. ah, du coup, euh, je viens de faire un, un massé, mais là... Euh... Je sais pas quoi dire, la Ioanna. Hein, sais... C'est terrible. <rire> terrible. Si c'était le dernier point du match, euh, pourquoi pas mais là, Il en reste d'autres. <rire> tu me dis que je suis à 80 euh, plus 143, je suis encore euh... loin du compte, Et donc euh, j'ai joué le point vraiment... Euh... Oui. Ouais, Pareil, je ne suis pas resté très près de la, de la 3 donc j'ai un peu de chance quand même de pas avoir un masque une fois de plus, il hein, ouais, mais... reconnaître aussi que cette partie là, voilà, c'est pas ma plus belle partie au cadre, loin de là dans la conception du jeu, mais euh, j'ai vraiment eu de la chance que sur mes rappels, ce soit pas euh, catastrophique. Celui-là, ah, il est pas mal joué. Il est magnifique celui-là. Ah. Là je suis entré dans le carré du milieu. Il va falloir trouver un, un placement, c'est pas évident, donc je vais jouer le coup un peu plus fort pour m'agrandir un petit peu la zone. Comme on dit, l'éloignement fait le, le placement. En forçant un petit peu le coup, ça a permis au bi forcément de s'écarter un peu et ce qui m'a ouvert un peu, un peu l'angle du placement. Pareil même problématique sur le point d'après, j'ai pas su en profiter pour remettre euh, les billes en, en paquet avec un rappel un peu plus précis. Et donc ouais. obligé de faire un rappel en longueur une fois de plus. Ah là tous les amateurs de joueurs de cadre et de bande auront reconnu le 1 pour 2. Euh, qui est certainement un point qui n'a plus de secret pour toi Johan Là je l'ai vraiment joué comme si je le jouais à la bande ouais, c'est vrai que on peut refaire une bande derrière sauf que au 47-2 on peut s'appuyer sur un enfin, peu plus de billes forcément exact. Pour, pour remettre les billes devant soi un petit peu trop plein Je pense pas que c'était la force mais c'est le, le plein de la bille qui a fait que la, la 2 est arrivée avec un petit peu trop de vitesse. Donc en prenant un petit peu moins de billes, euh... mais se sera arrêté avant. Donc là je vais être obligé de faire un, un nouveau banc d'avant. La finesse n'est pas possible. 94. Et c'est une volonté à chaque fois de le jouer soutenu. Non. La bande avant, non. non du tout, du tout. C'est ouais. parce que là, je suis peut-être un peu euh, un peu excité par la fin de la partie. Je sens que je joue pas très bien, mais euh, je sens que je vais pas tenir non plus euh, comme ça trop longtemps. Ah oui, ici, Johan on a eu un petit souci technique, donc euh, il nous manque euh, 3 points. Se trouve que c'était les, les 3 plus beaux de la, la partie, dommage. Dommage, c'est vrai que c'est. <rire> c'est l'illustration édifiante de ce que tu nous as dit tout à l'heure au sujet des rappels de noms. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Exactement, c'est pour Alors... ça que quand on peut, euh, je le rappelle encore, mais quand on peut les éviter au maximum, c'est préférable. Après, je vais être obligé de jouer un coup euh, par une bande ou par deux bandes sur la rouge, en essayant de ne pas trop éloigner cette rouge. Voilà, je ne trouve pas le placement ni sur la 3, ni sur la rouge. Il y a un peu trop de biais, mais je vais être obligé quand même de, de jouer par cette blanche. mieux maîtriser aussi euh, en arrivant un petit peu plus euh, mais je l'ai assuré euh, j'ai souhaité de l'assurer ouais. c'est vrai qu'on arrive à la fin de la partie et on vu prendre de risques apparemment mais c'est ce qu'on appelle un coulé amorti Donc on prend euh, beaucoup moins haut que sur un coulé classique pour pouvoir euh, donner beaucoup plus d'impulsion à la 2 et que la nôtre euh, amortisse sur la sur la 3 ah oui, le coulé amorti, euh, le coulé en général, même, ce sont des coups euh, techniques extrêmement compliqués, euh, pas évident quoi. Déjà, le coulé en, en soi est un, coup, est un coup délicat parce que quand on a beaucoup de distance à parcourir après le choc à la 2, bah c'est sur euh, des quantités de billes hyper, hyper précises, encore plus que sur le rétro. Mais euh, Donc le, le coup est amorti, forcément on change les réglages techniques de, de hauteur d'attaque et donc de quantité de bio aussi. Euh, donc ça ça complique un peu plus le coup. Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai souhaité quand même l'assurer la, euh, et de ne pas jouer le, le coup euh, amorti parfait. Mais du coup je suis parti dans une petite galère euh, pour ouais. la fin de match. Ouais. Ouais, c'est vrai que là c'est un point délicat. Le piqué me paraît ambitieux, je sais pas direct. si je joue ça, mais non, je pense que le deux bandes, ouais, petite grande bande. En plus de ça, je peux peut-être prendre un peu de. Un peu de rouges. rouge, un peu de quantité de billes pour, pour qu'elle puissent revenir un peu. Et là, de mémoire, ce point, ce point là, je crois qu'il va être manqué. Un angle droit parle de bande. Excellente mémoire, Yorin, effectivement. Mmh. Et 104 points. Hein. Une double série de 100 sur cette partie. Je rate donc pour euh, pour 3. Et oui, pour 3. Happé hein. par. Euh, et captivé par, par ta série, on en a oublié que tu jouais effectivement pour 3 points. Et malheureusement, les, les, les billes se sont un petit peu écartées du tiers à la fin de cette série, euh, qui t'a certainement empêché de finir, quoi. Ouais. J'ai pas réussi à... à finir avec les billes dans le tiers. Ouais. Donc, euh... ah, ça peut se comprendre aussi entre la situation de jeu dans laquelle tu joues. On peut comprendre que la fin euh, du dénouement euh, sera peut-être. Ouais. Comment on peut se sentir, Frank Zaner à ce moment de la partie Il n'a pas d'autre choix que de finir là. Hein. Là, il doit finir. C'est vrai que. Euh... Dans sa tête, de toute façon, Il n'a pas le choix, il est obligé de, de tout faire pour essayer de prendre ses billes et d'essayer de construire son jeu et, et de faire le, la plus grande série possible. Je pense que voilà, compte tenu son, du niveau de ce joueur, il, il doit y croire encore. Maintenant, c'est vrai que après, après deux, deux reprises compliquées pour lui et moi deux reprises où j'ai fait pas mal de points, Il est forcément en mauvaise, en mauvaise posture, surtout que l'entame de cette troisième reprise ne lui est pas très favorable. Que des points de ce genre, notamment uh, en trois bandes, voilà. Bah enfin, J'en ai pas eu. J'en tu, tu, tu, tu ouais, bah ai, ai pas eu de la partie là. Il ouais. y a des fois, c'est vrai que. Uh, on, on peut très bien, car. on peut très bien en avoir parce que justement, on nous laisse, euh, on nous laisse une position euh, avec, avec un grand point, donc avec euh, ouais, ouais, bien sûr. deux, trois bandes, quatre bandes à faire. Mais euh, c'est vrai qu'en règle générale, on essaie de de s'éviter ce genre de ce genre de veux, puisque donc là il me donc là ben, ouais, on a vu Franck hein. qui laisse la main plus, ouais, ouais, ouais, ouais. de réussite heureusement pour lui donc là donc là tu es pour deux D'accord, donc un petit coup d'une bande, en essayant de laisser cette rouge assez grosse dans le coin. Je vais passer du bon côté. Ça de pouvoir terminer par un, un angle droit. Ouais. C'est vrai qu'en résumé, on peut dire qu'il y, y a des parties des fois où... Euh, où on, on, où on la perd en ayant le sentiment d'avoir euh, bien joué. Euh, là c'est vrai que bah, j'ai été aidé par le fait que, que, que Franck euh, malheureusement sur cette partie là pour lui n'a euh, pas réussi à y a, pas eu, y a pas eu de match. Hein. Ah, oui. et, et, et moi j'ai pas joué euh, j'ai pas joué mon meilleur billard mais euh, voilà ça fait trois coups et bon, tant mieux pour moi mais voilà. Donc il ouais, y a des fois où on joue bien et, et, et on peut et on peut perdre. Et il y a des fois où vraiment on a le sentiment de pas avoir bien joué et gagne assez facilement le, le match mais bon là c'était la circonstance et pas tous les jours comme ça donc, voilà. non mais il est quand même euh, important de, de souligner que c'est une finale malgré tout donc une finale ça se gagne le, jeu, peu importe euh, la manière sur le papier malgré tout une partie en trois euh, ce n'est pas rien mais euh, après ton échange euh, on se rend compte qu'on a cette possibilité de voir euh, le match vraiment dans une une perspective totalement différente et pour ça, euh, je t'en remercie, je pense que toute la communauté te remercie pour cet échange et merci beaucoup pour ta participation, Yoann. Bah, de rien, merci. merci à toi, Philippe, de m'avoir invité à, à, à cela et c'était très agréable. Je te souhaite bon vent et puis, euh, puis beaucoup de projets dans ce... Dans ce... Dans ce, dans ce genre là parce qu'on en a besoin et de, de communiquer sur le billard de mettre des vidéos de, de mettre des commentaires tout ça c'est bon pour faire vivre notre, notre passion à tous absolument d'accord avec ça Johan pour finir et conclure pour cette première émission ce premier pilote j'ose dire j'ai été ravi de partager ces instants avec toi Johan et il n'est pas impossible <rire> que nous nous retrouvions dans un nouvel exercice, euh, bah, après tout, euh, pourquoi pas <rire> Ça marche, merci Philippe, à bientôt. À bientôt Johan. Voilà, c'est la fin. Euh, c'est dans ces moments comme celui-ci où je mesure un petit peu la chance euh, d'appartenir et d'être membre d'un club qui organise ce type de compétition. Et cela nous permet d'échanger avec des pros en la matière comme euh, Johan Petit qui nous a fait donc cet euh, honneur de, de, de, de piloter un petit peu ce commentaire et ça nous a un, un petit peu permis de rentrer vraiment dans la tête d'un master.